Donc, euh, est-ce que quelques personnes pour ce temps peuvent euh, m'expliquer un peu Devil McRae si euh, certains connaissent Je connais juste euh, qu'il était euh, euh, le, super, le nouveau Super Smash Bros 5. Seuls les vrais peuvent comprendre sur ma chaîne, MDR. Mais un habitant du monde inférieur révolté par l'injustice décida de se tracer seul contre tous cette armée maléfique. Il s'appelait Sparta. <rire> Sparta En fait, je suis d'enfinable le mec derrière. <rire> Il y a plus d'image. Il y a plus d'image Merde <rire> Et du coup, euh, Twitch euh, qui, qui me passe un jeu où il y a trois jeux, mais euh, si tu choisis un jeu, bah... <rire> t'es obligé de chercher dans les options pour le faire, quoi. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'il y a des transitions trop badass. Ah Apparemment, j'ai un gif. Oh 10 euros Bon, là, je suis dans un... Ouais, putain Pour l'instant, ça va. Une sphère rouge. Putain, mais ils ont tous la gueule comme ça. Ah, voilà, j'ai eu, eu le don. J'ai eu le don 10 euros. Comme ça, mon don, il est faux. Mais non, t'inquiète pas. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu, le don. La calotte de tes morts. Tu... Et merci Lama pour encore tes 10 euros. C'est bon, j'ai eu... J'ai volé ton argent, c'est bon, j'ai eu ta double somme. Et là, il y, y a les abonnés qui font... Ouais mais Hugo, connard, t'avais dit que c'était faux et tout... Maintenant, tu, tu m'achètes un jeu à 20 euros. Ah non. <rire> Pourquoi c'est zoom comme ça Ah, j'ai un truc en jeu... Je suis sûr que cette marionnette, elle, elle va bouger. Ah. D'accord, <rire> tu as chopé la clé directement <rire> Ah non, écoute, je peux d'accord Attends, je... test C'est elle est morte ah. ah, voilà, ça je le savais ça, Je le savais Voilà, les marionnettes sont revenues, moi je me barre <rire> Moi je me barre, j'en ai marre de ça Waouh, l'ombre Je sais pas si vous voyez l'ombre derrière là. La petite ombre euh, toute pourrie derrière. Là. Vous la voyez Est-ce que je peux attaquer ah bah maintenant elle est tout en bas. Euh, le mettre remettre en HD, vous applaudir pour euh, remettre l'ombre, c'est vraiment incroyable. À euh, quand un live Minecraft Quand j'arriverai à le désinstaller. Voilà, rambé comme bolos. Après, je vais commencer à mettre une image de. Une image très horrible de marionnettes. Seuls euh, les vrais fans pourront savoir d'où euh, s'attire euh, cette marionnette. Et la voilà, elle est en pleine gueule sur moi, je la réduis, voilà, on va la mettre euh, au petit coin là, voilà, on va la mettre à côté, voilà, elle vous fait très peur, la petite marionnette. Je vais voir si j'appuie sur cette petite touche. Ah non, ça c'est pour la remettre <rire> Mon dieu, c'est incroyable, la main me refait un don <rire> Je suis Alstor <rire> Les faibles me donneront leur corps et me jugeront une loyauté internelle. J'ai un peu la voix de Mickey aussi, hein Tiens, prends mon épée <rire> Et voilà dans ton cul C'est à moi maintenant T'es le Minecraft. Oh, oh Ouah mais c'est quoi Mon dieu du pixel, c'est du Minecraft C'est du Minecraft Eh, hey, C'est du Minecraft oh, C'est Minecraft I have pas power Tor Echo Plus <rire> Ah bah oui Tor Echo Plus là hein. Prends le jeu, tu vas voir Aïe Je me suis fait bobo <rire> Avant de pouvoir affronter le lion, j'aurais besoin d'un singe. Un singe, un signe, pas un singe, putain. Donc, euh, s'il y a des gens qui ont des euh, idées pour savoir où est le, le singe ou le signe, voilà. D'après la soulus, il faut utiliser la banane magique pour attirer le singe vers toi. La maf fait un, fait un don d'une banane. Voilà, donc euh, j'ai attiré le singe, c'est bon. Ai, je l'ai donné le bâton de, ju de jugement. Classé comme connard <rire> il n'y avait pas de singe depuis le début. Non, il y en avait, avait pas, je crois bien. Ah, ah, moi je regarde jusqu'à ce qu'il trouve le singe et je me gasse. Eh mais c'est pas un lion, c'est une araignée. En plus la caméra qui fait bien chier un peu. Oh putain. Oh non non non non, c'est pas le moment de mourir. C'est pas le moment de mourir comme une merde. Oui. Boule. Je suis obligé de faire du parcours maintenant. Putain. putain Mais putain Putain j'ai plus eu le temps de marrer ah. Et pixiliser Oh non l'araignée était pas morte Ouais oh, tranquille laisse-moi courir Mais putain, je me barre Ah apparemment c'est bon, elle est partie Voilà On va pouvoir faire de l'action, on va pouvoir terminer ce jeu MDR. Ah merde D'accord, j'ai fait tout ça juste pour qu'il disparaisse. Eh, c'est même pas un... Ah, oh, putain, le salaud <rire> Je croyais qu'il s'est cassé la gueule. Vas-y, Pikachu Ah, le salaud Il me provoque Ok Oui bah ça va j'arrive Je mets ma forme diabolique Je suis mort <rire> Allez ah, putain enchaînement là Mais eh, Putain arrête de te les téléporter là Tu fais chier Oh combat main nue Ah mais je suis une grosse merde <rire> Fais pas de roulade putain ah. je, je suis mort ou Ah Suicide avec moi, vous êtes une merde. Allez, sur ce, des bisous et merci pour ce petit live tranquille sur David McCry. Bisous, voilà. Attends, je vais ma cam. Bisous.